Salut Youtube On se retrouve pour la première game Sur la saison 6 Nouvelle map, quelques changements Danton qui est tombé, il y a des nouvelles armes au sol Ils ont remis le premier goulag, c'est trop bien Le pass de combat est sympa, pensez au code shoh d'ailleurs, C'est important Et je viens de faire une game de viking Pensez à liker, commenter et vous abonner Des bisous Achetez le pass de combat Alors on voit qu'il y a marqué 32 000 CP Ça veut dire qu'on peut se faire plaisir Achetez le pass de combat euh, passe de combat. Il y, y a un joli dessin là-dessus. C'est quoi, je vais acheter avec le joli dessin. Je pense que celui à 1000 suffisait, chata. Ok. On va voir ce qu'on débloque un peu. On va découvrir ça ensemble, comme chaque nouvelle saison. Oh, il y avait une Milano. Oh, il y avait un personnage. Oh, il y avait une... Oh, oh ça j'aime beaucoup. Ah, ça, ça, ça, ça j'aime beaucoup, beaucoup. Lancez... Oh, mec, ça tue. Oh, ça tue Il est vrai, je viens de faire l'erreur que beaucoup d'entre vous ont fait Avant d'acheter le pass de combat D'acheter n'importe quoi les gars Code chouachin en, en gros, on, pour être full transparent Comme on vous l'a déjà dit mais Je gagne 5% euh, De... Du... Bon ça coûte 10 balles, 5% Ça fait 50 centimes Voilà, bref Voilà, au moins c'est dit Lancé de pièce, je suis très content Je vais direct le mettre dans les mouvements les gars Spéciale opération, tactical manœuvre. Oh, il est stylé ce perso. Ok. Ce skin est joli. Oh, c'est dégueulasse. Ce skin est sympa aussi. Bah, C'est super... Est su il est joli aussi, mais c'est une DMR. Donc on s'en fout. Oh. Ah mec, non mais... En gros, y a, en gros, tous les Français vont être obligés d'acheter le pass de combat. Gros, il y, y a du il y, y a du fromage, il y a la baguette, et il y, y a un chat qui fait Non mais, hé hey, les gars, sans déconner, le, le pass de combat, il est pas si mal cette saison. Bon, la moto zébrée, on repassera dessus. Ah oh ouais, non mais, non mais ils ont fait un eff... mec, ils ont fait un effort sur les persos. J'aime bien. <rire> non mais ouais. Alors je sais pas si c'est parce que je me suis levé de bonne humeur ou quoi, parce que je, je tousse plus trop. Mais euh, honnêtement... Oh, putain, elle a l'air méchante comme la teigne, elle. C'est la, la femme à Jack Ride, gros. Ah. Bon, enfin, enfin un qui est vraiment immonde. <rire> ok, ils font gagner un skin de MK2, bon, c'est bon. Niveau 95, les gars, là où on est censé débloquer un truc de ouf. Une, une MK2. Yes. Aurore Boréale. Oh Oh Oh Il a la veste animée Bon, on verra, ce, on verra comment ça rend Ok C'est un pompe, pas une MK2 okay. Fusil à pompe Delta Mais les gars Les gars, regard, regardez là où on tient le truc en mode américain Tout ça, ça fait vraiment MK2, vous êtes pas d'accord Je suis d'accord avec vous qui a écrit pompe Mais on dirait une MK2 C'est le nouveau pompe Ah, c'est une nouvelle arme Ok Ok, bon. En suivant les gars, on va dans la boutique. On va découvrir un peu ce qu'il y a. Alors ça, euh, je... alors le skin est, est gigabo les gars, mais ne l'achetez pas. Le, le shotgun a été nerf. Genre ça a été nerf de chez nerf. Pareil pour elle. Ça, elle a été nerf. Donc, allez euh, pas acheter des armes qui sont euh, qui marchent plus quoi. Ça sert à rien. Par contre. Une exécution et tout ouais. Let's go faire un top 15 Non les gars Non, not this time Not this time, brah Oh, on vient de retrouver le nouveau shotgun les gars c'est un signe, je ne sais pas. Les gars, cette game, je vais la win, je vous l'annonce. On est silence de mort. Je peux plus tirer! Je peux plus tirer, c'est du génie ce qu'il a fait! C'est bon, je peux retirer. <rire> Waouh! 1200 mètres en une minute les gars Où je dis nique sa grand-mère Et je hot-drop ce, Cet enculé là Il a pété. Okay. Il m'a tiré une salve dans le dos pour au final abandonner et sous sur cette hauteur, je crois. Il y a un Putain. Lui il a pu passer, mais pas moi C'est une question de chance les gars J'en ai pas là vous y êtes, à vous de jouer, maintenant. Allez go les gars Nous pompe Peut-être une nouvelle méta ou pas pour toi Je pense, ouais. Je pense que ça peut clairement être une nouvelle méta, gros. Après, ce sera une méta beau jeu, tu vois. Tu verras pas tous les mecs tryhard jouer avec ça. Il y a deux points exactement au même endroit. Je comprends pas. Changement des ça va les gars On se la touche Je sais que j'ai un sniper les gars Mais on va plutôt partir en show l'autre Et on va, re on va reprendre la hache familiale Moi je, je suis RP à fond les gars Je partais pour faire tomber les arbres pour moi, il y avait un campeur dans cette maison. Ok. Il la joue comme ça, les gars. Oh bordel. reconnaissance ici ah, pute. ok les gars les gars regardez il hein. y a un mec dans ce bâtiment il y a un mec à droite il y a un mec derrière moi il reste 30 personnes et d'un seul coup tout le monde m'a encerclé les mecs c'est dingue ou pas d'un seul coup il y a 4 mecs qui m'ont tiré dessus incroyable C'est là mon grand. Ok il y a un autre gars là-haut à ma droite Je sais qu'il y a un fantôme à ma gauche Et j'ai l'info sur le, le fait qu'il y a un mec au fond là Fameux le, le fameux fantôme qui backstab depuis tout à l'heure Ça fait déjà 4 explosions, il en reste plus qu'une Je vais l'exécuter ce mec là les gars Pour être sûr de win son duel, il a gardé un arc. Là, il fait shot. Il ah, n'y a pas une seule fois où ça s'est bien passé quand je suis parti par là-bas. Pas une seule fois, les gars. Y'a pas la zone qui doit avancer là Ah si. C'est le pire des fils de pute. Il va prendre la voiture les gars. Il va pour essayer de s'échapper. 800%. C'est vrai que t'allais faire ça, ça le lâche. Pour ceux qui, euh, qui vont regarder cette vidéo YouTube, parce que euh, malgré les apparences, je vais win cette game. Je vais faire un bon truc. J'ai passé 3 heures ce matin à me battre pour arriver à faire un top 1. Et j'ai fait 5 parties en top 15 à la suite. Là on est, c'est la sixième game les ultras de Youtube ça pue les gars, ça pue oh mais ça pue de ouf, il reste 15 personnes il y a pas un bruit, il y a pas un tir, il y a R oh je vais passer par la gauche, c'est quoi Et là, apparemment, il y a 4 mecs, mais les 4 sont hors zone. C'est quand même incroyable. Hop là. Pourquoi est-ce que t'avances plus, toi Marota par la gauche C'est pas le plus facile parce que je vais devoir clear absolument tout le contrebas Et contrebas avec caillou égale enfer à clear Ce serait plus simple d'être en bas mais euh, Si ça pop à l'opposé après il y a moyen que je meurs, de la, je meurs à cause de la zone Et Il est hors de question de remettre mon destin hein, entre les mains de la zone Donc ce que je vais faire les gars pour éviter de trop clear C'est que je vais avancer avec le gaz Comme ça Au moins, là, j'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts. C'est une stratégie pour clear comme une autre. On regarde, tranquille, on avance. On avance. On avance, on voit qu'il y a rien à droite. On sait qu'ils peuvent plus monter à droite parce que la, la pente est plus accessible. Le gaz se rapproche. Rejoignez la nouvelle on clear, il y a rien à gauche. Ce qui voudrait dire que les trois derniers, peut-être qu'il y en aurait un là... Mais le plus fort probable c'est qu'il y en ait deux par là. Un là, deux par là. Lol. Je suis toujours debout. Personne se tire dessus. Ennemi à découvert. Attention, le gars se rapproche. temporisation chat. Allez, gg, man. Voilà comment on boulosse un mec pour la fin de game. La première win, les gars T'imagines comment le mec devait être frustré Il a, il a gardé son, arbre, son arc à poulie jusqu'à la fin pour qu'il pour qu lui arrive ça, gros. <rire>